Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui, je vous emmène vivre ma vie d'expatriée Expatriée à Koh Samui. De temps en temps, j'aime bien me faire faire euh, les ongles. Je me rends dans un salon qui se trouve à Natone. Avec un personnel hautement qualifié pédicure, scrub et manicure. Dans ce salon, le personnel est à vos petits soins. Vous avez même deux personnes qui s'occupent de vous. L'une est aux mains, l'autre aux pieds. C'est un salon qui est installé à Nathan depuis des années. Alors je vous dis qu'ils sont qualifiés. Le personnel respecte des conditions d'hygiène. Comme vous pouvez le voir, c'est un salon familial. À la sortie d'école, les mamans récupèrent leurs enfants. La propriétaire s'appelle Kunwao, et ici c'est son frère qui s'occupe de la partie manucure. Comme d'habitude ma vidéo n'est pas sponsorisée, je paie mes prestations, j'essaie juste de valoriser des gens qui apportent une belle qualité de prestations à Koh Samui. Dans cet établissement, il sera également possible de, de se faire faire des épilations mais aussi des soins du corps, euh, gommage euh, et autres. Ah non, ici ce ne sont pas mes mains. Elles ne sont pas aussi jolies aussi jeunes. Ce sont celles de ma voisine qui était assise à côté de moi. On vous posera une première sous-couche, puis une première couche de vernis, une seconde et ensuite un top, un top nail. Pour la partie manucure, pédicure et scrap. C'est-à-dire un gommage pour les pieds, je vais payer pour la totalité, manicure, pédicure et gommage des pieds, je vais payer environ 650 bahts. C'est-à-dire environ 17-18 euros, jolie couleur corail. Ça sera pour un vernis classique. Bien sûr, on laisse toujours un pourboire en Thaïlande, y compris dans les restaurants, n'est-ce pas Et voilà, c'est fini Vous pouvez également apporter votre propre vernis si vous voulez pouvoir faire des, vos propres retouches. Sinon, il est possible de faire également sur place du gel ou du vernis semi-permanent. Ils ont une quantité impressionnante de différentes couleurs qui vous seront proposées. Je vous recommande de prendre rendez-vous, ainsi vous aurez votre place réservée, parce qu'il y a beaucoup de monde dans cet établissement qui est très réputé à Nathan. Ça s'appelle Simpata Nail Home, c'est un atone. Alors vous avez côté droit le port avec les ferries, le secteur des petits marchés, donc la mer. Et de l'autre côté, vous avez l'équivalent de la préfecture et le commissariat. Vous pouvez d'ailleurs vous garer là-bas, c'est le plus simple. Je vous avais déjà présenté cet établissement l'année dernière dans une vidéo que je montre ici. Si vous avez aimé cette vidéo, eh n'hésitez pas à le témoigner par un like. A bientôt à Samui pour d'autres vidéos sur la vie d'une expatriée ou d'autres vidéos plus touristiques. Bye bye